Mes amis, je m'adresse à vous depuis la Tanzanie, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida. Aujourd'hui, souvenons-nous de plus de 40 millions de vies, de, de pertes de vie à cause du Sida. C'est aussi le moment de faire le point sur la riposte au Sida et de nous engager à mettre fin au sida. Cette semaine, nous avons publié un nouveau rapport qui fera date. Inégalité dangereuse. Dans ce document, nous attirons l'attention du monde entier sur une réalité difficile. Notre retard actuel ne nous permettra pas de mettre fin au sida en 2023. Retard Imputable aux inégalités. Mais voici une bonne nouvelle. En poussant pour l'égalité, nous pouvons mettre fin au sida. Premièrement, nous devons pousser pour l'égalité des femmes, des filles, pour réduire le risque à l'infection au VIH. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes ont trois fois plus de risques d'être infectés par le VIH que les garçons. Les hommes du même âge, ce constat incombe encore une fois aux inégalités. Pour permettre aux filles de finir leur scolarité secondaire, il nous faut absolument travailler sur réduire la vulnérabilité à l'infection au VIH. Ce risque peut baisser davantage lorsque nous incluons une éducation sexuelle complète et d'autres mesures favorisant l'émancipation des filles. Fort de ce constat, 12 pays africains se sont réunis au sein de l'initiative Éducation Plus, qui jouit du soutien de l'ensemble des Nations Unies. Par ailleurs, nous devons combiner les services de santé sexuelle et reproductive avec les services de prévention, de risque, de riposte à la violence sexuelle et sexiste et au VIH. Ils doivent être conçus pour fonctionner pour toutes les femmes et les filles dans toute leur diversité. Deuxièmement, nous pouvons pousser pour l'égalité en faveur des personnes marginalisées. La discrimination à l'encontre des personnes marginalisées nuit à la riposte au VIH. De manière générale, les gays et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont 28 fois plus de risque de vivre avec le VIH. Ce risque est multiplié par 35 fois plus pour les consommateurs et consommatrices de drogues injectables. Il est de 30 fois plus supérieur pour les travailleurs et les travailleuses de sexe, et 14 fois supérieure pour les femmes transgenres. Nous ne mettrons pas fin au sida si ce n'est pas pour tout le monde. Les preuves sont claires. La décriminalisation facilite l'accès aux services et la décriminalisation sauve des vies. On a des exemples en Asie et également en Afrique, mais nous ne pouvons pas pas seulement dépénaliser, nous devons aussi lutter contre la stigmatisation. La stigmatisation est le jugement que porte la société sur les personnes à cause de ce qu'elles sont et la stigmatisation tue. Nous devons y mettre fin pour les personnes vivant avec le VIH et pour les communautés marginalisées. Nous, devons, nous avons besoin ici de toutes les personnalités politiques, confessionnelles, traditionnelles et culturelles. Faites-vous entendre pousser vers l'égalité. Troisièmement, une égalité qui me fond le cœur, c'est celle qui touche les enfants vivant avec le VIH. L'état actuel de la science devrait permettre d'éviter aux bébés de naître avec le VIH et aux enfants séropositifs de se trouver sans traitement. Mais aujourd'hui, alors que trois quarts des adultes vivant avec le VIH suivent un traitement, ce n'est le cas que pour la moitié des enfants. C'est intolérable. Nous ne pouvons pas laisser cette injustice honteuse et évitable se poursuivre. C'est pourquoi les Nations unies, les partenaires internationaux, la société civile et les gouvernements de 12 pays les plus touchés dans le monde se sont réunis et ont formé une alliance mondiale pour mettre fin au sida chez les enfants. Nous allons de l'avant, la Tanzanie accueillera le lancement officiel en début de l'année prochaine de cette alliance. Pour finir, et cet aspect est crucial. Pour mettre fin au sida, nous devons lutter contre les inégalités en matière de ressources. La crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont accru les inégalités dans le monde entier. Jour après jour, les pays du G20 reçoivent 136 millions de dollars 136 millions de, dollars de remboursement de la dette en prévenance des pays pauvres. Dans ces derniers pays, le remboursement de la dette accable quatre fois, de, quatre fois plus le budget de la santé et deux fois plus le budget de l'éducation. En pleine crise de la dette, de l'austérité et des inégalités qui touchent les pays en voie de développement, certains pays riches ont réduit l'aide à la santé à la santé mondiale et envisage encore des coupes plus importantes. Ce n'est pas la bonne réaction, ce n'est pas le moment de réduire la, la voilure, mais de voguer toute voie dehors. N'oubliez pas, c'est grâce à la solidarité internationale que nous avons réduit les inégalités de financement et accompli des progrès incroyables contre le sida, y compris en ayant plus de 28 millions de personnes qui reçoivent un traitement vital. Et nous, ne devons, terminer, nous devons terminer ce travail. À l'occasion de la journée mondiale contre le SIDA, l'ONU-SIDA se rejoint aux personnes vivant avec le VIH et aux communautés du monde entier dans le cadre d'un appel à l'action commune. Pousser pour l'égalité. L'égalité de l'accès aux droits, l'égalité de l'accès aux services, l'égalité de l'accès aux ressources, l'égalité de l'accès aux meilleures découvertes scientifiques et aux meilleurs médicaments. Ainsi, nous mettrons fin au cita. Fin de citation. Je vous remercie, Excellence, monsieur le Premier ministre. Nous sommes honorés aujourd'hui par la présence du Premier ministre, le docteur Arianovi. Excellence, vous ne manquez jamais de témoigner de votre attachement au secteur de la santé et de votre engagement dans cette lutte acharnée contre le SIDA. Nous remarquons dans l'assistance de nombreuses personnalités qui ont marqué et qui continuent encore de marquer l'histoire de cette lutte. Nous vous remercions tous pour votre participation à cette commémoration de la journée mondiale du SIDA de 2022. Permettez-moi de saluer mon grand ami, le docteur Claude Larouche. Chers participants, bon temps, nous là. Temps difficile, nous là. Merci beaucoup. Geste là, présence-nous ici-là. C'est un réconfort pour nous toutes. En effet, dans ce contexte assez particulier, il nous faut de l'énergie, du courage, et une foi inébranlable en de meilleurs lendemains pour continuer à avancer. L'infection au VIH n'attend pas pour agir et s'étend inéluctablement. Elle ne connaît ni temps, ni contre-temps, ni troubles politiques. Le slogan retenu cette année, Poussons pour l'égalité, nous invite à évaluer où nous en sommes et mieux prendre en compte les inégalités de nos interventions. À cet effet, selon les dernières estimations, la, pré la prévalence du VIH s'établit à 1,8 chez les 15-42 ans en 2021. On estime à 4 300 des nouvelles infections parmi lesquelles 590 enfants soit 13 Après avoir atteint le niveau de 7 7000 en 2015, au cours de ces, des cinq dernières années, les nouvelles infections ont quand même chuté de 30 Les estimations décentralisées montrent que la couverture ARV est plus élevée au niveau des arrondissements de Port-au-Prince et du Cap Haïtien avec respectivement 96% et 94% de PVDIH recevant le traitement. Ensemble, nous devons l'ouvrir chez nous. L'ouvrir toute barrière, tout qu'on péché, nous finit avec moins de mises Le ministère de la Santé publique décidé et toujours fait pour l'accompagner nous, spécialement dans... Le nombre de personnels de santé. Nous, nous profitons de l'opportunité qui nous est offerte pour remercier tous nos partenaires, particulièrement PEPFAR, Fonds mondial, omi les agences des Nations unies qui n'ont jamais marchandé leur concours pour une meilleure organisation de la réponse au VIH. Un merci spécial à tous ceux qui, au quotidien, font preuve de détermination et d'engagement pour préserver les vies, particulièrement ceux des centres de prise en charge des effectés du SIDA. Au PVBIH et aux autres groupes clés, nous disons qu'ils ont un rôle déterminant à jouer au niveau de la réponse et qu'ils doivent continuer à se renforcer pour de meilleures interventions. Encore une fois, merci à tous pour votre engagement. Nous conclurons avec les mots de la directive exécutive de l'ONU-SIDA. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, impliquons-nous et rappelons-nous que lutter contre les inégalités sera un bénéfice pour toutes et tous. Pour assurer la sécurité et protéger la santé de tout le monde, nous devons œuvrer pour l'égalité. Que vive Haïti dans la paix et la Fraternité, je vous remercie tous. C'est avec plaisir que j'ai accepté de patronner l'événement organisé dans le cadre de la Journée mondiale du SIDA, dont le thème retenu est « Poussons vers l'égalité ». La lutte contre le SIDA, célébrée aujourd'hui à travers le monde, est pour nous l'occasion de réfléchir de façon plus appropriée sur cette problématique. À un moment, il nous faut renouveler de chair notre engagement à lutter contre ce fléau. La mobilisation contre le SIDA doit rester entière tout en rappelant à toutes les filles et à tous les fils du pays l'impérieuse obligation de se protéger et de protéger l'autre puisque cette maladie qui a bouleversé l'humanité jusque dans les années 2000 continue à faire des victimes ici et ailleurs en causant la mort de milliers de personnes, en particulier dans les pays pauvres où l'accès aux médicaments efficaces devient de plus en plus difficile. En dépit des progrès observés dans le soulagement de cette maladie qui a traversé plusieurs décennies, il reste encore beaucoup à faire. Les expérimentations scientifiques se multiplient et sont très prometteuses. Et l'espoir guette encore nos pas. Aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas encore parvenus à un niveau souhaité, mais nous avons un relatif succès qui constitue un encouragement certain de la prise en charge des malades. Il nous faut décupler nos efforts pour qu'ensemble, nous arrivions à vaincre. Dans l'année 2021, femmes actifie tu représenté 49% dans le monde qui a fait trapper le virus-là. Sur 38,4 millions de monde qui vivent avec le virus il 25,6 millions qui vivent sur le continent africain. Ça qui représentait environ 67% de cas. Puis, nous, dans parmi 330 millions de personnes qui sont infectées, il y a environ 154 000 qui vivent dans le pays d'Haïti. D'après le chiffre, environ moitié des personnes qui sont infectées dans la Caraïbe vivent en Haïti. Chifre ça a montré deux bagailles. D'un côté, quand il y des femmes qui le virus là, atteint, yon l'autre un autre monde qui n'a pas fait bon. Ak yo, qui fait dans la population, il y a plus de chances pour trapper le virus là. Parce que dans la région ça yo, dans ce qui est pour vous, à développement monde indexio faible en pile. Les effets de la pauvreté sont donc dévastateurs, alimentant subséquemment la violence, la prostitution, la promiscuité, l'exclusion, l'auto-stigmatisation, l'exploitation, etc. Cette pauvreté est secondaire que nous avons décrit ne sont pas une fatalité. Le changement sera le fruit de nos durs labeurs, de nos travaux, de notre profond respect de la personne humaine et de la vie. Nous devons en conséquence cesser de lutter fratricide, cesser d'être égoïste, pour être plutôt altruiste et travailler à l'éducation d'une Haïti pacifique, solidaire, fraternelle, égalitaire. Ce n'est qu'à ce prix que nous nous affranchirons de tous nos maux, ceux qui, comme le sida, sont principalement liés à la pauvreté. Ayons foi encore en notre avenir commun et mettons-nous à l'œuvre. Je veux profiter de cette occasion, pour remercier nos partenaires techniques et financiers, les professionnels de la santé, les travailleurs de la presse, les organisations de la société civile, l'association de PVIH, les associations de défense des droits de la femme, bref, toutes celles et tous ceux qui s'activent d'une manière ou d'une autre à lutter contre la pandémie du sida. Restons optimistes. Gardons l'espoir qu'un jour, la maladie du sida ne sera plus un fardeau dont le poids est menaçant. En met des têtes-nous ensemble pour nous déchoquer, maladie sida. Merci.